Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire ce col, ce col écharpe fait avec des tresses. Des tresses qui sont faites au point pouf, paf, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc ce, ce point là, on va le voir ensemble. Donc voilà, là pour, cette, pour, ce, pour ce col, j'ai utilisé le, le gris et le noir. Donc j'ai utilisé, j'ai fait 5 cinq tresses. 5 cinq tresses parce que comme ça c'est bon. pour euh, ça va. Si c'est pas lent, si c'est si encore plus lent, on peut faire plus. Mais quand c'est pas très lent, juste ça, on, peut, on fait entrer la tête. Et que ça reste au, au, autour du cou. Il vaut mieux pas mettre trop de tresses. Trop de tresses. Voilà. Donc là, j'en ai mis 5 sont entrelacés entre elles voilà. on commence tout de suite pour ça il nous faut euh, un crochet moi j'ai utilisé un crochet numéro 4 et demi on aura besoin d'une aiguille et de ciseaux pour couper voilà donc on peut utiliser pour faire ce col tous les, les restes de laine qu'on a à la maison et, et faire euh, un col coloré bon pour moi, on, moi je commence avec euh, on va faire ensemble une tresse avec cette couleur. Euh, cette, laine, cette laine que j'ai, c'est la, la laine. C'est de l'acrylique, acrylique yarn. C'est du fil acrylique euh, qui s'appelle bonbon. La, la pelote fait 50 grammes et c'est 100% acrylique. Bon, c'est tout ce qu'on a au Maroc. Hein. On n'a pas, pas le choix, on n'a pas beaucoup de choix de laine. Ok. Donc on commence, je fais comme ça, je vais aller chercher le fil, je tourne et je fais une maille, une maille chaînette. Voilà, ça sert un peu. Je tire, je tire le fil, je prends, je tire la maille, je prends le fil, je l'introduis le crochet une fois, deux fois. Wow. et je, euh, je fais un jeté et je sors par toutes les mailles, c'est ça le pont. voilà et, et je fais je les réunis par une maille je fais une maille chaînette et je vais faire une deuxième je, voilà, j'ai je, fait un jeté j'introduis le crochet je tire le fil je tire le fil un tout petit peu et Voilà, je fais un jeu. Je fais un jeté, j'introduis et je tire une deuxième fois. Un jeté, j'introduis le crochet et je tire. J'ai trois sur le crochet et je, je, je vais sortir par toutes les mailles comme ça. Je fais un jeté et je fais comme ça. Voilà, j'ai fait deux deux deux points. Paf, je tire le fil pour fermer. Voilà. Je tourne mon travail et je fais une maille coulée, une maille coulée comme ça, voilà. Pourquoi j'en ai fait que trois Parce que j'ai pris deux brins. Si vous utilisez qu'un qu seul brin et un crochet par exemple trois, trois et demi, vous pouvez mettre dans le, pour que ça soit potelé, faut met, mettez plus, tirez le fil plusieurs fois, cinq ou six fois. Et ça fera un joli point. Moi, c'est déjà gros comme ça. Ça va me donner, regardez, j'ai déjà travaillé les différentes couleurs que j'avais. Hein. Ça, c'est les restes de laine que j'avais avec euh, deux brins. C'est des points assez les comme ça. Donc, euh, on vous faites la, la même chose. Allez, je continue, je continue. Donc, une fois j'ai fait ma maille coulée, je tire sur la maille comme ça. Je tire sur la maille. Je fais un jeté et j'introduis mon crochet. Je tire encore une fois. Voilà. Deux fois. Trois fois. J'en ai fait trois. Je fais un jeté et je sors par toutes les mailles. Je fais une maille chaînette pour fermer. Et je fais une maille chaînette encore. Et je fais un jeté et je rentre dans l'espace le, le, qui est entre les deux points. Pour faire un autre point Paf. voilà, un, deux fois, faut tirer, faut, faut que votre fil soit la même taille, deux et une troisième fois. Voilà, faut qu'il soit comme ça, avec la même taille, bien tiré, et puis faire un jeté et sortir par toutes les mains Regardez, je tiens mon point comme ça pour qu'il reste. Voilà je fais comme ça, je fais un jeté une maille chaînette et je tourne là quand je, je ne fais rien je tourne et je viens dans l'espace faire une maille collée pour faire ma tresse voilà celles là sont plus grosses mais c'est pas grave donc je quand j'ai une fois que j'ai fait ma maille collée, je tire sur la maille je tire Jeté. Vous, vous tirez euh, la hauteur que vous voulez parce que celle là elle est un peu plus haute que la, que les celle là bon. donc vous tirez la taille que vous voulez si vous voulez comme ça vous tirez vous voulez juste moyen comme ça c'est bon donc je tire j'introduis mon crochet je, une fois deux fois trois fois voilà j'ai fait trois je sors par toutes les mailles, je fais une maille, je, je fais une maille chaînette pour euh, t, euh, tout nous pour nous oui, pour fermer le point. Et je fais une maille chaînette entre les deux points. Voilà, j'ai fait donc la jante encore et je fais un autre point, deux et trois fois. Si vous le faites avec de la laine douce. C'est plus joli et c'est plus doux. Donc là, je viens, j'ai fermé mon point, je tourne le travail je viens faire mon point coulé, ma maille couler. Une fois la maille collée je tire encore sur la maille et je recommence un autre point. Voilà, 1 2 3 Voilà, je sors par toutes les mailles, je fais une maille chaînette pour fermer le point une autre maille pour séparer les deux points et je viens je, je fais un jeté je viens faire un autre point paf voilà un deux trois et je sors par toutes les mailles je sors partout je fais un, une maille chaînette pour fermer je tourne mon travail et je fais une maille coulée une maille coulée c'est la maille coulée que je tirais pour recommencer pour faire encore un point pauvre et, et ainsi de suite jusqu'à la longueur désirée euh, pour la longueur là j'ai mesuré j'ai 70-72 cm là j'ai euh, fait 72 cm et ça donne comme ça donc vous pouvez faire plus c'est long plus vous pouvez faire de 13 moins c'est long. Vous faites moins parce que si vous faites beaucoup ça va ça va serrer trop autour du cou quand c'est quand c'est grand si vous faites plus long donc vous pouvez vous permettre de faire plus que 5 plus que 6 10 ce que vous voulez donc et on va finir comme ça vous finissez de travailler la longueur souhaitée et on se retrouve une fois que j'ai terminé ma tresse, je pense que euh, quand vous pensez que la longueur est suffisante pour vous, donc on, on coupe le fil mais on le coupe un petit peu long pour faire, pour pouvoir faire la couture. Voilà. Donc je prends ma tresse, j'essaie de la garder bien droite comme ça, c'est qu'elle soit bien droite. Voilà. Le, ça c'est le fil du début, ça c'est le fil de la fin. Quand j'ai terminé il est assez long pour pouvoir faire une couture et je fais comme ça pour ma 13 je viens ici à l'intersection des premiers entre les deux premiers points le vide cet espace là j'introduis ma mon aiguille et je fais je ne les fais pas comme ça l'un sur l'autre mais essayer de les garder comme ça regardez c'est bien droit et je vais faire ma, la couture J'entre dans l'espace ici et je sors dans l'autre espace. Voilà, je fais comme ça. Regardez, la couture elle est là. Ça, ça se voit pas. On voit pas que c'est cousu. D'accord. Et je continue de renforcer le point. Je fais comme ça. Et puis, je, casse, je, je cache le reste du fil. Je fais comme ça, juste pour euh, que ça soit fort, que ça se dénoue pas. Et voilà. Pour ça, et ensuite, pour le reste, je vais cacher le fil. Et puis, je coupe. Voilà. Sur l'autre bout aussi, on fait la même chose, on juste le cacher. Ça ne se voit pas, c'est tout. Voilà. C'est bon pour celui-là. On va chercher un autre, une autre tresse. Hein? Voilà la deuxième tresse. Et je viens, je l'introduis par le bas, tout en essayant de la garder bien droite. Faut pas que ce soit comme ça. Hein? Non, il faut que la garder bien droite et on fait la couture. Okay. Je garde celle à droite et je prends l'autre aussi également. Voilà. Pour que ce soit bien, bien, bien droit. Et on fait la couture. Non, Faire attention pour qu'après, qu on n'ait pas de problème. Voilà. Et je prends mon bras. Je prends mon fil et je travaille. Encore. Je fais la même chose. Donc ils sont entrelacés comme ça et je viens faire la couture comme tout à l'heure. Voilà, les deux points là, les deux derniers points, il ne faut pas qu'ils empiètent quand on fait la couture. Voilà, regardez, le point il est comme ça, on ne le voit même pas. Bon, donc euh, je fais encore une fois. C'est bon. Après, on cache le fil, c'est tout, tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Une fois que j'ai terminé la couture de mes deux tresses, les deux premières tresses, je prends la troisième. Je prends la troisième, je fais la même chose. Hein? J'essaie je, je, de, de, la, de la mettre comme ça, bien droite, un, un bon cercle bien droit et je viens je l'introduis sous les deux sous les deux comme ça vous, vous comprenez donc ils doivent être entrelacés les uns avec les autres donc euh, cette tresse j'ai fait le, le fil sur un, un bras un seul bras parce qu'elle elle était un peu plus épaisse donc je l'ai travaillé sur un seul bras et je fais ma couture je fais ma couture de la même, de la même façon je couds donc les deux les deux le premier et le, les premiers et les derniers points sans qu'ils aient l'un sur l'autre donc bon, j'essaie de faire un point comme ça je les nous je... Et je cache les fils voilà donc voilà j'ai mon troisième cercle maintenant comme ça il est bien droit alors je prends l'autre je prends l'autre la, tresse et je fais la même chose je la, je la mets bien à l'endroit et je l'introduis j'introduis une partie sous les, les tresses que j'ai déjà et je l'autre comme ça et je fais ma couture et ainsi de suite Jusqu'à terminer toutes mes tresses. On termine et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre tout, toutes mes bandes, toutes mes tresses. Regardez, c'est très joli, c'est très coloré. Regardez. Voilà, c'est comme ça, on introduit la tête. Plus c'est large, plus vous pouvez mettre de tresses. 12, 13, 14, je ne sais pas. Moi ici j'en ai deux, 4, 6, 8. Moi j'en ai 8 sur celui-là qui est coloré. Donc j'ai utilisé les, les restes de laine que j'avais. Donc j'ai utilisé les couleurs que j'avais sans me soucier trop de, de les mettre. Moi je les ai mis d'une façon aléatoire. Donc voilà. Et ça donne, c'est assez chaud, c'est assez épais, regardez. Et quand c'est de la laine, encore, ce sera encore plus chaud. C'est de l'acrylique ça. Voilà, mon premier et l'autre qui est de noir et gris, voilà. Voilà, le travail fait, les, les jolies tresses faites avec le point pouf, voilà, on a terminé. J'espère que ce tuto a été clair pour vous, si vous avez aimé ma, ma vidéo et ce travail, euh, veuillez bien vous inscrire et vous abonner à ma chaîne et like si vous voulez. Merci d'avoir suivi ce, ce tuto. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.